Bonjour à tous, mon nom est Célia Grosan-Daniel et je suis la coordinatrice de ce MOOC et j'aimerais vous présenter une fonctionnalité supplémentaire de Zotero qui est celle des groupes et de partage en ligne de ressources entre différentes personnes. Donc ces groupes sont très pratiques si vous voulez travailler à plusieurs, et partager des ressources, ajouter des notes, hein, et que chacun, où que vous soyez, puisse accéder à ces ressources. Alors, pour cela, dans ce tutoriel, je vais déjà vous montrer comment on peut trouver des groupes sur euh, Zotero, quels sont les différents types de groupes et les différents paramètres de ces groupes, puis ensuite, je vais vous montrer rapidement comment on peut créer un nouveau groupe. Et là, il faut être inscrit et logué. Et puis pour finir, dans le cadre de ce MOOC, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut rajouter des ressources et euh, créer ainsi une bibliothèque partagée sur euh, le contenu de ce MOOC. Commençons par la recherche de groupe. Là, vous n'avez pas besoin d'être inscrit. Et... Je vais, par exemple, taper le nom d'un sujet qui m'intéresse, la santé publique. Je vois que différents groupes apparaissent qui traitent de cette thématique-là. Donc, chaque groupe est décrit par différents éléments. Le nombre de membres, ceux qui ont rejoint ce groupe, une petite description, le type de groupe et les paramètres de la bibliothèque de ce groupe. Pour les types de groupes, quand vous faites une recherche, il n'y a seulement que les MOOC, euh, les, euh, les groupes qui sont publics. Quand on crée un groupe qui est privé, il n'est pas visible. Il faut être invité pour adhérer et rejoindre ce groupe. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différents types d'accès à ces groupes. Il y a des groupes à accès ouvert, c'est-à-dire qu'on adhère et on peut rejoindre instantanément ce groupe, et des groupes accès fermés, à accès fermé, c'est-à-dire qu'on adhère, mais il faut attendre qu'un des membres ou un des administrateurs de ce groupe nous rajoute. Ensuite, il y a aussi d'autres paramètres qui sont les paramètres de la bibliothèque, qui peut voir le contenu de la bibliothèque et qui peut rajouter des items des ressources dans cette bibliothèque. Par exemple, ici, tout le monde peut voir le contenu de cette bibliothèque. Après, dans cette collection-là, seulement les membres peuvent voir le contenu. Et pareil, pour ceux qui peuvent rajouter des ressources, là, c'est seulement les membres. Et ici, c'est seulement les administrateurs. Alors maintenant, je vais me loguer pour vous montrer comment on peut créer un groupe. Je me suis loguée, donc je suis maintenant dans mon Zotero. Et déjà, quand je clique sur groupe, on voit tous les groupes auxquels j'appartiens, que j'ai créés ou que, auxquels j'ai adhéré. On peut voir aussi si j'ai des invitations à des groupes. C'est le cas ici, et donc là je peux en rejoindre si je le rejoindre si je le veux. Imaginons la recherche. Voilà, donc pour créer un groupe, vous allez dans cette option-là et on va faire un petit test, par exemple le Sinum. Donc là, on voit le nom de l'URL qui s'inscrit. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on a les différents types de groupes avec les différents paramètres d'accès à ces groupes. Soit les privés, donc là, ils ne seront pas visibles du tout en ligne. Soit les publics avec un accès ouvert, c'est-à-dire qu'on peut adhérer et on est instantanément rajouté au groupe. Ou un accès fermé, il faut attendre qu'un des qu'un des membres ou un des administrateurs nous rajoute. Voilà. Donc là, le nom est déjà pris, donc peut-être que je vais en créer un autre. Voilà. Donc là, je choisis, par exemple, un accès fermé, c'est-à-dire que les personnes doivent attendre qu'un administrateur les rajoute. Et voilà. Donc là, je suis en train de créer mon groupe. Donc il y a différents paramètres, ce que je vous disais, les types de groupes, qui peut voir la bibliothèque, tout le monde, ou seulement les membres, qui peut éditer seulement les membres, les membres ou les administrateurs. Et un autre paramètre important, c'est qui peut. Euh, c'est autour des dossiers. C'est-à-dire. Si on peut, on peut rajouter des dossiers, bien sûr, mais ce qui est intéressant et ce qui est important aussi quand on a des groupes avec beaucoup de personnes, c'est qu'on ne puisse pas stocker des dossiers. Parce que dans Zotero, vous avez un stockage limité de dossiers. Et si vous ne voulez pas payer pour avoir une capacité plus importante, il est important, et c'est le cas, c'est obligatoire aussi quand vous avez des groupes publics, de le faire. C'est aussi pour des raisons de droit d'auteur que des fichiers et des articles qui ne devraient pas être partagés pour des raisons de droit d'auteur et de propriété soient mis en ligne de façon publique. Donc là, quand vous créez un groupe, si vous voulez ne pas avoir de soucis, la façon la plus simple, c'est d'enlever de, euh, le stockage de dossiers. Voilà. Ensuite, les paramètres des membres. Donc je clique. Donc là, je suis l'administratrice, vous pouvez rajouter aussi des administrateurs et vous pouvez envoyer des invitations à des membres pour qu'ils puissent rejoindre cette librairie, cette bibliothèque. Et ensuite, les paramètres de la bibliothèque, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc je vous invite à essayer, si vous voulez, de créer des groupes, vous pouvez rajouter une petite description, rajouter la discipline, une photo, voilà, changer aussi l'URL du groupe. Et permettre des commentaires alors maintenant on va revenir au MOOC et voir comment utiliser les groupes Zotero dans le MOOC Sinum dans la séance 1 il vous est proposé de vous de rejoindre le groupe MOOC Sinum qui est ici donc en ligne et de le, donc de le rejoindre. Là, moi, je suis, comme je suis l'administratif, il vous suffira de cliquer sur un petit bouton « Rejoindre » et que on vous accepte, puisque c'est un groupe à accès fermé. Et ensuite, on va découvrir ensemble ce groupe. Donc là, voici la bibliothèque du groupe. Vous pouvez rejoindre en cliquant en bas. Et on voit apparaître les différentes séances du MOOC. Et dans chaque séance... Les sous-collections, lecture de la séance, ressources supplémentaires et à vous de jouer. Et c'est la partie à vous de jouer qui va nous intéresser. Je reviens donc sur la page. Voilà, donc là, vous pouvez, quand vous aurez créé votre, euh, votre compte, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir ajouter des ressources. Ce qui est important, donc moi j'utilise, j'ouvre Zotero sur Firefox, c'est de synchroniser. Donc, synchroniser pour que le Sinum apparaisse dans votre collection. Là, par exemple, vous voyez que le Sinum que j'ai créé tout à l'heure, sinum 2, est apparu. Ce qui est important aussi, c'est de regarder les préférences. Je clique sur Préférences et de regarder la synchronisation des fichiers. Quels fichiers vous allez synchroniser Et là, je n'ai pas cliqué sur Synchroniser les fichiers joints dans les bibliothèques de groupe pour ne pas avoir aussi des soucis de stockage voilà. alors revenons au groupe maximum et par exemple à la séance 1 vous voyez les ressources qui sont ici et là qu'on vous demande c'est vraiment de rajouter de faire attention à ça de rajouter des ressources dans la partie à vous de jouer et ne pas toucher aux autres sous collections. donc par exemple là je vais rajouter ce lien sur euh, le DOAJ, qui est un répertoire de revues en libre accès. Donc je clique en haut, ici, et je rajoute la ressource. Ce qui peut être intéressant, c'est comme là, c'est une page web, de rajouter bah, l'auteur, bon, c'est pas vraiment un auteur, mais je rajoute le nom DOAJ. Et je vais vous montrer aussi comment on peut ajouter des notes à cette ressource. C'est ce petit bouton-là. Qui est avec le petit post-it jaune, je peux créer une note indépendante ou ajouter une note fille. Et ça, c'est assez pratique si vous voulez prendre des notes de synthèse sur cette, re... sur cette ressource ou rajouter euh, des commentaires. Je vais rajouter une autre ressource, par exemple ce tutoriel sur Zotero, qui vous explique plus en détail comment partager, diffuser des références avec les groupes Zotero. Donc là, pareil je le rajoute. Mais je pourrais aussi aller sur une base de données et rajouter des ressources, des articles. Ce qui est le cas, par exemple, ici, qu'on a créé et qu'on a rajouté, comprendre et maîtriser la littérature scientifique sur cette archive de l'Université de Liège. Voilà. Donc là, par exemple, si je ne l'avais pas rajouté, je peux juste cliquer sur le petit bout, bouton en haut à droite et rajouter. Et là, on voit qu'il y a les métadonnées. N'hésitez pas, si vous voyez que dans certaines ressources, il manque des métadonnées, de les rajouter, ou comme je vous le disais tout à l'heure, d'ajouter une note fille pour euh, prendre, euh, partager vos notes de synthèse sur la ressource ou mettre quelques commentaires. Ce qui est important aussi, quand on travaille à plusieurs, c'est qu'il peut y avoir donc, de bien gérer les problèmes de stockage et également de, de faire attention de bien indiquer euh, les métadonnées, et puis euh, également de ne bah, de pas vous tromper, surtout dans ce MOOC-là, de collection. C'est bien à chaque séance, dans la partie à vous jouer. Vous pouvez supprimer des ressources, donc là pareil, comme on va travailler tous ensemble, de façon collaborative, faites attention à ne pas euh, supprimer des ressources d'autres personnes. Voilà. Et puis aussi, parfois, vous allez peut-être avoir des difficultés une indication euh, marquée localisation en cours et donc vous n'avez pas quand vous cliquez vous n'allez pas avoir accès à la ressource donc dans ce cas là là c'est pas le cas mais vous pouvez reprendre l'url dans les métadonnées et puis la remettre dans votre navigateur voilà et donc ce qui est important aussi avant de rajouter des ressources N'oubliez pas de synchroniser pour voir si d'autres personnes n'ont pas rajouté des ressources avant vous et que vous n'avez pas vu parce que vous n'avez pas synchronisé. Là, je vais revenir au groupe, donc Muxinum. Et normalement, on voit que mes ressources ont été rajoutées et c'est encore plus clair dans la bibliothèque du groupe. Quand je clique dessus, voilà, séance 1. À vous de jouer et la ressource que j'ai rajoutée apparaît. Voilà j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à essayer et à poser vos questions aussi sur le groupe de discussion. Merci beaucoup, à bientôt.